Jeudi 1er juin, donc euh, émission Radar euh, numéro 19. Alors aujourd'hui on espère avoir euh, par téléphone nos amis Eric Pététin et, et Muriel Capdevielle, qui est euh, son assistante sur sa liste euh, aux élections euh, législatives euh, 2017 dans la troisième... Eh bien, je viens de comprendre que, que Pierre ne viendrait plus et que bon bah on, on se parlera un peu plus tard sur le sujet pas, euh, mais on n'en a pas dit plus donc, euh... ah, d accord. D accord. donc okay. voilà voilà donc, ce qui se passe donc on va trouver quelqu'un d'autre euh, est ce que tu peux nous, par nous parler de, euh, au niveau syndical j'avais un sujet à, avant ou après le principe